Ici Moon, lead vocal de French Town, une spéciale dédicace à tous les auditeurs de Kikel Big up Alors le nom du groupe French Town, il a été trouvé par Fabio, parce qu'à l'époque on devait trouver un nom de groupe parce qu'on commençait à faire des concerts et donc il fallait donner le nom d'un groupe. Et euh, l'idée c'était qu'il y avait French Town, le ghetto en Jamaïque, on était français French Town. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée pour la simple raison qu'il y avait une bonne, bonne musicalité et il y avait un, un beau clin d'œil par rapport à, à la Jamaïque. Voilà. Alors la connexion avec Bako, il faut remonter à 2008-2009. J'ai été le lead vocal d'un groupe qui s'appelle Donkey Jobone. On était en première partie d'Anakil à marly le roi dans le 78. Et à la fin de, cette, de ce concert, je me suis foulé la cheville sur le dernier morceau. En descendant de scène, il y avait un gars qui avait euh, un paquet de, de glaçons dans les mains et qui m'attendait. Et il m'a donné des glaçons pour euh, ma cheville. Et en fait, ce gars-là, c'était Mathieu, futur président de BACO. Donc forcément, j'avais une histoire avec lui. Donc quand je suis revenu vers lui euh, en 2021, pour lui proposer de travailler avec Bako, bah, je lui ai rappelé cette histoire et ça tombait bien parce qu'il s'en souvenait. Sur le P, on est 6, 7 euh, sur Lady avec Rico au sax. Aujourd'hui, euh, French Town, c'est euh, Sam Kone à la batterie, Fabio à la basse, Mokta Uri au clavier, moi, guitare, chant et bientôt on fait rentrer un guitariste euh, soliste. Donc vous voyez Frenchtown ça continue à vivre, c'est vivant, c'est vivant, ça bouge, c'est vivant. Oui, il y a toujours eu des turnovers dans les groupes. Euh, ce qui caractérise euh, Frenchtown, c'est la durée de ce turnover jusqu'à l'enregistrement de l'EP. Et euh, en l'occurrence, ça m'a pas mal stressé, je dois l'avouer. En même temps, j'étais euh, focus sur l'objectif, réaliser cet OP, et puis je n'étais pas tout seul. Avec Fabio, mon bassiste, on échangeait énormément, on a toujours échangé depuis 4 ans au téléphone. On continue à le faire aujourd'hui et à chaque fois qu'on discute au téléphone, on fait face à des problèmes et on essaie de les résoudre. Et chaque discussion au téléphone génère une solution. Donc c'est ça qui est magique, il y a une interaction qui se fait bien. Donc le turnover faisait partie d'un des nombreux problèmes qu'on a pu avoir sur la durée, mais on l'a surmonté comme vous le savez. Alors Pull Up Prod à la base c'est une association 1901, c'est une association qu'on avait montée, une association familiale qu'on avait montée pour être payée dans les concerts. Et puis elle s'est retrouvée embarquée dans cette aventure de French Town avec la réalisation de l'EP. On est passé par une kenne crowdfunding, j'ai moi-même investi de l'argent pour produire cette EP et du coup c'est devenu le label de French Town. Ouais, c'est Fabio, Marco, le premier batteur, et moi qui sommes à l'origine du groupe. Euh, euh, en fait, cette persévérance, elle nous vient du, certainement de notre vécu. Et puis, on, entre nous, ça match, en fait. Ça a toujours matché depuis 4 ans. Euh, comme je le disais, à chaque discussion, on, euh, émerge une solution, il émerge une nouvelle idée à atteindre, etc. Et, et c'est comme ça depuis 4 ans. Donc effectivement, ça match entre nous. Et cette persévérance, elle nous, donne, elle nous vient de l'envie. L'envie, on avait un objectif, c'était de réaliser cette paix. Et c'est pour ça qu'on a pu surmonter toutes les embûches. C'est que l'envie, je pense, est plus, est plus forte que tout. Et, et, et, et l'histoire nous a donné raison. Et, et aujourd'hui, on a d'autres envies, on a d'autres objectifs. Donc, euh, tant que ça match, euh, on est là et, et tant qu'on a envie d'avancer, on avancera. Oui, je pense que tout est énergie dans les, dans les relations humaines. Je pense que le reste, ça reste des conséquences. Il y a des, il y a des gens avec qui tu vas avoir une énergie positive et fluide et d'autres avec lesquels ça ne va pas le faire. Après, je peux pas... Faire... Je ne peux, peux pas dire qu'on ne peut pas y remédier. Je pense que la bienveillance et l'envie permettent de remédier, de faire en sorte qu'on qu puisse aller dans un chemin positif justement.